Bonjour et bienvenue sur Canal Tisef. Nous sommes le 26 de 2027 et hier soir, le président de la République s'est exprimé afin de parler de la nouvelle loi. Tous les citoyens de plus de 10 ans n'ayant pas son téléphone sur soi en dehors de son domicile peut en courir à une peine d'emprisonnement. Merci d'avoir écouté notre bulletin d'information et à bientôt sur Canal Tisef. Que feriez-vous sans votre téléphone euh, Attends, il faut que je regarde dans mon téléphone, ça va être écrit dans ce que je peux faire sans mon téléphone. <rire> non mais alors du coup euh, moi je pense que je peux survivre très bien sans mon téléphone. Par contre, euh, si Guillaume oublie son téléphone, il va, il va revenir me chercher dès qu'il va pouvoir. <rire> sans mon téléphone, euh, eh ben, déjà je pourrais beaucoup moins travailler, ça sera un peu compliqué. Je verrai moins mes amis, donc j'irai peut-être plus souvent me balader. Faire plus de jardin. Juste de choses juste pour moi. Je pense que je ferais la même chose que si j'en avais pas. Euh, bah, je vais mourir parce que très clairement mon téléphone c'est bah, toute ma vie et euh, bah, mon téléphone et je peux pas m'en séparer. Quand était ce la dernière fois que vous aviez que vous avez utilisé votre téléphone Mais Du coup il y a 10 minutes parce qu'on a eu besoin pour se pour s'orienter. Voilà, toi On on arrive on besoin pour t'orienter C'est toi qui s'en est servi. Il y a 10 minutes il y a une bonne heure je pense maintenant. Oh, non non. Tu as ton téléphone Il bon, y a faire, environ y a 10 minutes. Ok, bon bah il y a 10 minutes. <rire> il n'y a même pas 5 minutes. <rire> à l'instant. Quand était la dernière fois que vous étiez sans votre téléphone mmh. Eh bien, je m'en rappelle même pas. Ça fait très longtemps. Comme quoi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas, pas passé une journée sans mon téléphone. Combien de temps êtes-vous capable de rester sans votre téléphone portable Plus d'une journée, je pense. Combien de temps seriez-vous capable de rester sans votre téléphone euh... 3 heures. Une bonne journée. <rire> bah, ça varie en fonction des, de ce que je fais. Euh... Si je fais rien, je passerai toute la journée. Et si je suis en sortie ou autre, ben je passe quelques heures. Mais c'est tout. Combien de temps êtes-vous par jour sur votre téléphone <rire> Toutes les minutes, toutes les heures, je ne peux pas le lâcher, vraiment. Bonjour et bienvenue sur Canal Tizer. Nous sommes le 26 août 2028 et hier soir, notre cher président de la République, s'est exprimé afin de parler de la nouvelle loi. Il est maintenant impossible et interdit de consulter tous les sites Internet n'ayant pas l'autorisation du gouvernement. Il est aussi interdit de créer des sites Internet sans l'accord du gouvernement. Si l'une de ces lois n'a pas été respectée, le citoyen peut encourir à une peine d'interdiction totale de l'utilisation d'Internet ou à une peine d'emprisonnement. Merci d'avoir écouté notre bulletin d'information et à bientôt sur... Je m'appelle Jessica et je suis responsable de la cantine numérique de Brest. Techniquement, est-il possible que le gouvernement nous interdise l'accès à certains sites Oui, un gouvernement peut tout à fait interdire l'accès et filtrer les accès sur certains sites web. Comment la surveillance sur internet s'exerce euh, Vous avez plusieurs types de surveillance. Euh, les surveillances euh, étatiques, donc, euh, souvent euh, dictatoriales mais pas que. Euh, les... Euh, le cas des états unis et de Cambridge Analytica l'ont bien montré, et Snowden notamment. Euh, et après vous avez aussi la surveillance qui euh, est opérée par les sociétés privées euh, dans le but de cibler et de vendre des produits euh, à certaines personnes euh, en, en les connaissant mieux, en connaissant leurs usages. Ils savent quels produits vous montrez dans votre navigation sur Internet. Est-il possible de contourner la surveillance sur Internet euh, Oui, mais cela nécessite beaucoup d'efforts euh, pour passer à travers. Euh, parce que euh, du moment où vous allez utiliser certains services de base, comme Facebook, euh, comme Google, comme euh, euh, tous les sites, où vous allez laisser des données personnelles et votre numéro de téléphone, parce que c'est la donnée personnelle que tout le monde veut obtenir. Euh, du moment où vous laissez votre numéro de téléphone à un tiers, un État, une société, vous y ont la possibilité de vous surveiller. Bonjour et bienvenue sur Canal Tizette. Nous sommes le 26 août 2029 et hier soir, notre bien-aimé et respecté président de la République s'est exprimé afin de parler des nouvelles lois. Premièrement, tous les citoyens qui parleront une toute autre langue que celle de notre pays, qui, je rappelle, est le français, que ce soit dans un lieu public ou privé, pourra être puni d'une peine d'emprisonnement. Secondement, tous les films ou documentaires n'ayant pas l'accord formel du gouvernement sera immédiatement supprimé et toutes les personnes ayant participé peuvent encourir à une peine de prison. Merci d'avoir écouté notre bulletin d'informations et à bientôt sur Canal Tizef. Je euh, J'étais au centre-ville. Euh, J'ai vu des amis. Après, euh, je ne sais pas. Où tu es Je Ça fait. Je suis Ok Ouais, en français s'il vous plaît Je me suis engagé dans cette association SSHC parce que depuis petit après c'est comme ça, je ne vais pas l'expliquer j'avais vocation à aider les gens j'avais vocation à à, à venir en solidarité et j'étais en tout cas contre l'inégalité, l'inéquité sociale. Parce qu'on a l'impression qu'en Bretagne, il n'y a pas de, de racisme. Euh, mais par contre, moi je reçois par exemple, ça dépend des périodes, mais par mois j'ai 3, 4 appels. Par moi et c'est beaucoup de personnes qui m'appellent c'est des personnes racisées c'est des personnes issues de la, de la diversité je, je suis des racines oui je, je, je, après je dis que moi je suis originaire de la banlieue parisienne et bon, je suis ici de fils, ma mère était diplomate et travaille à l'ambassade du Sénégal. Donc euh, c'est dans le 16e arrondissement, c'est chic et c'est riche. Et donc euh, chaque fois que j'allais là-bas, je me faisais contrôler. Moi, au départ, je ne comprenais rien du tout, pourquoi on me contrôlait. Et des fois, j'étais connu avec des copains qui étaient blancs et qu'on me demandait, venez là. On me demandait les papiers les autres, on ne leur demandait pas. Donc, euh, euh, aujourd'hui euh, aussi, il ne faut, il, il faut pas se mentir. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il y a une idéologie, euh, euh, excusez-moi du terme pourrie, nous avons un bon, aujourd'hui qui, qui est en train de détruire notre société. Pourquoi je me bats C'est qu'on est dans un pays vraiment, euh, euh, on va dire, euh, où la démocratie existe vraiment. Parce que euh, c'est la loi qui réside les relations sociales entre les gens. Il euh, n'y a pas autre chose, c'est la loi qui régit les relations entre les gens. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ce que je veux, si la loi me l'interdit Et donc il y a un moment La loi interdit tout ce qui est euh, racisme la loi interdit tout ce qui est discrimination, la loi interdit tout ce qui est inégalité de traitement entre les gens. <rire> parce que j'ai un peu perdu espoir par rapport à cette lutte-là, parce que ça fait plus de 7 ans que je suis dedans. Et qu'aujourd'hui, il euh, n'y a que des personnes de euh, 60 qui sont à la retraite, qui ont du temps libre, qui veulent venir s'investir. Alors que c'est un combat qui concerne tout le monde, surtout la jeunesse, parce que l'avenir vous appartient.